On a créé la société il y a deux ans, on arrive maintenant à huit employés. Notre version commercialisable est sortie au mois de février de cette année et on a la chance de déjà compter quatre clients à notre actif. L'offre de Data Galaxy aujourd'hui est une offre qui va permettre, à, par exemple à des projets de transformation, d'être accélérés en fédérant la connaissance de la donnée des différents acteurs de l'entreprise. Data Galaxy en fait, est une start-up innovante qui édite la première plateforme agile de cartographie des données. Donc Cette plateforme aujourd'hui a pour but de réconcilier les équipes business et les équipes techniques afin d'obtenir une meilleure productivité au niveau des projets, notamment Big Data. Les entreprises s'interrogent sur l'usage et l'exploitation de ces données-là et c'est aujourd'hui la valeur ajoutée de Data Galaxy.